Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce live de mi-semaine autrement dit ce live du mercredi aujourd'hui je parle d'un sujet qui m'a été inspiré par euh, une question d'une personne qui me suit, qu'on a rencontré il y a quelques temps euh, qui m'a contacté il y, a, il, y a, il y a quelques jours en me disant est-ce que tu aurais des trucs à me donner parce que j'ai vraiment une journée qui a, j'ai passé une journée pourrie en fait et là on est le soir et, et ça va pas mieux et du coup je me suis dit c'est vraiment quelque chose qui, moi, me parle beaucoup, ce genre de questions. Euh, parce que pendant, euh, pendant longtemps, en fait, j'ai eu ce genre de journée. Et je me suis... J'ai subi, en fait, ce genre de, de journée sans vraiment savoir quoi faire. Sans vraiment savoir quoi faire pour rétablir le, le, la barre. C'est-à-dire ma journée démarrait, vous savez, c'est ces journées vous vous levez, vous marchez sur un truc qui traîne à côté de votre lit, vous faites super mal aux pieds, éventuellement, vous trébuchez, éventuellement, vous... Euh, vous, vous, vous, vous servez votre café, votre café, vous le servez à côté de la tasse, ou vous renversez votre tasse, ou... enfin, euh, quand je dis « où et, vous savez, c'est la tartine beurrée qui tombe toujours du côté du beurre, vous connaissez ce truc-là. Bref, il n'y a rien qui va, en fait. Vous allez pour vous brosser les dents, vous mettez du dentifrice sur votre brosse à dents, puis là... Vous appuyez sur le tube de dentifrice et ça fait, il y avait une bulle d'air et ça explose sur votre chemise que vous venez juste de mettre ou votre robe. Et là, c'est le départ d'une journée qu'on va qualifier de journée de merde parce que on se dit oh là là, j'aurais mieux, je ferais mieux de me recoucher. Ça va pas du tout. Pisser dans ces moments-là, vous arrivez, vous asseyez à votre voiture, vous essayez de la démarrer, elle démarre pas, ou vous partez puis pile poil à ce moment-là, il y a un embouteillage, un accident puis vous arrivez au boulot, et tout s'enchaîne, je ne vais pas vous faire toute la journée comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour enrayer le processus d'une journée comme ça Alors, déjà, le point de départ, à mon avis, bon, le point de départ, c'est d'être persuadé, c'est d'être, de, de savoir, ouais, d'être persuadé qu'il est possible de faire autrement que de subir cette journée. C'est-à-dire que, pour moi, la pire des choses à faire, c'est de commencer à s'énerver. C'est de commencer à poser des choses du genre « Oh là là, ah ben ça y est, ça c'est une journée de merde. » C'est des choses qu'on pose. Vous savez quand je vous parle de semer, en fait. Quand on, quand on est en mode, quand, tout ce qu'on pense, vos pensées sont créatrices, vos pensées, quand vous pensez, vous semez quelque chose. Je ne sais plus si j'ai fait un live là-dessus, mais de toute façon, il faudra que j'en fasse un, parce que c'est toujours bon de le rappeler, ça. Vos pensées se transforment en réalité. Vous savez, quand, euh, quand vous êtes là, oh, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, pas de problème. <rire> c'est comme ça que ça va se passer, puisque c'est comme ça que tu veux que ça se passe. Il n'y a pas de souci, on va te le faire comme ça. C'est la même. Vous avez votre journée qui démarre mal parce que vous avez shooté dans le... Vous savez, le truc qui fait super mal, vous avez shooté dans le coin de votre lit avec vos orteils nus. Et là, ça fait une douleur, mais c'est terrible. Je crois qu'à côté, vous arrachez une dent, c'est rien. quoi. Ça fait extrêmement mal, on a envie de tuer toute la terre entière. Mais ça sert à rien parce que finalement, vous l'avez explosé votre orteil. Ça regarde que vous. Pourquoi ça vous est arrivé Pourquoi vous avez fait ça à ce moment-là Alors, moi, le plus grand des conseils que je peux vous donner, là, maintenant, tout de suite, c'est de prendre du recul par rapport à la situation. Donc, Évidemment, si c'est dans le cas d'un orteil, vous le soignez, vous faites ce qu'il faut. On est bien d'accord. Mais c'est de prendre du recul. C'est même d'arriver à un moment donné à en sourire, voire même d'en rigoler. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, parce que je vous mentirais. je ne peux pas vous dire que ce que je vais vous dire, j'arrive à le faire à 100% du temps, mais quand j'ai ce genre de journée qui démarre mal, qui m'arrive, je la repère, je le vois arriver, je vois les choses qui s'enchaînent. Et là, à ce moment-là, j'ai une certaine capacité à prendre du recul, à rigoler, parce qu'il faut prendre les choses avec de l'humour, et à me dire « Ah, là, il y a un truc ». Il y a un truc qui se passe, il y a quelque chose qui est en train de m'alerter que, attention, cette journée, si elle continue comme ça, elle va pas bien se passer. Mais en aucun cas, je ne m'autorise à dire, oh, oh, quelle journée de merde qui commence. Non, surtout pas! Parce que si je dis que c'est une journée de merde à 8 heures du matin, je vais avoir une belle journée de merde. Et je vais me prendre la tête avec tout le monde. Je vais, mes dossiers vont pas avancer, je vais pas avoir les résultats que j'attendais, je vais pas... Je vais me prendre la tête avec mon conjoint, je vais, me, je vais, euh, mes enfants vont me gonfler, je... rien ne va aller en fait. Et ça, c'est vraiment hyper important d'en prendre conscience parce que vous allez réellement continuer à créer la journée que vous ne vouliez pas, simplement parce que il vous est arrivé deux ou trois trucs qui sont enchaînés dès le matin. Vous êtes un peu plus fatigué que d'habitude, vous n'avez pas réussi. Et là, vous avez posé que votre journée continue comme ça. Vous savez, c'est comme à un moment donné, je faisais de la vente. J'étais vendeur chez Vogica. Ça n'existe plus, C'est pas de ma faute, même si j'ai pas fait une belle carrière chez eux. Vous savez, c'était des vendeurs de cuisine comme Balpa, Schmitt et compagnie. Et, et ils disaient tout le temps, il y avait un truc qui disait, euh, si tu fais un bon lundi, tu auras une bonne semaine ou un truc comme ça. C'est juste ridicule de dire ça. Moi, j'ai vu, vu un vendeur un jour finir sa, son vendredi, il avait zéro, il avait pas de chiffre d'affaires, il a fini le dimanche soir, il avait euh, 300 000 francs à l'époque de, de vente de cuisine, il avait cartonné, il avait ton... Enfin, c'était un truc de fou. Il n'y a, a, a pas de fatalité, il y a continuer à y croire, continuer à avancer, et ça va le faire. Le, cette journée qui se passe mal, vous allez dire, ouais, mais quand même, euh, euh, quand vraiment ça sent... Il y a un moment, c'est ce qui est certain, c'est que si la vie vous emmène dans son rush infernal de euh, ce que j'appelle moi le métro-boulot-dodo, ça veut dire que euh, je me lève, je me prépare vite fait, j'avale mon café vite fait, je prépare les enfants vite fait, je monte vite fait dans la voiture, je jette les enfants vite fait, je vais vite fait au boulot, etc. etc., etc. et tout s'enchaîne comme ça, et ma vie n'est faite que de vite fait jusqu'à ce que j'arrive à me coucher le soir... Ce que je vais vous dire, vous, avez du, vous allez avoir du mal certainement à l'entendre, vous allez avoir du mal à vous imaginer le mettre en place, et pourtant, à mon avis, c'est quand même la solution, c'est que quand vous voyez ces enchaînements arriver, prendre un petit peu de recul, prendre ça avec un peu d'humour, et vous arrêtez. Ok, alors, on va se calmer, parce que là, si ça se trouve, je vais éventuellement finir aux urgences, je vais peut-être avoir un accident, je vais peut-être me fâcher très fort avec des gens que j'aime et je ne veux pas ça. Alors, je vais m'arrêter. Et Je vais vous dire un truc que je vous dis souvent. Je vais peut-être méditer. Vous n'avez jamais médité. Bah, il est temps de commencer. Alors, flash pub. Éternel éphémère, le groupe. Vous suivez mon épouse. Elle a plein de super conseils comme ça. Je vais vous raconter un truc. En ce moment, on est en train de lancer un groupe sur la perte de poids avec des gens qu'on suit. Ça nous crée énormément de business. Du coup, beaucoup d'activités, beaucoup... on a des, des très longues journées là. Et comme il a ouvert aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ça a été extrêmement intense et c'est pas fini. Malgré tout, on est dans le sud, il fait beau, on a eu une super journée. À 15h après un rendez-vous, on a pris nos chaussures de rando, on est monté. Là ici, on a un opidum juste à côté. On est monté et mon épouse adore les arbres. Et elle, nous a fait... elle, a, elle, elle, elle est en train de se, se, se, se, se former, elle a acheté un livre sur la... Sylvothérapie, si j'ai pas de bêtises, c'est comme ça que ça s'appelle Oui Oui, elle est à côté, elle m'a dit oui C'est la Sylvothérapie et, et elle nous a fait faire un exercice avec les arbres J'ai fait un truc, c'était absolument extraordinaire Alors, elle avait les arbres, puis en même temps, elle nous a dit Commençons, il y avait nos enfants avec nous Commençons par nous déchausser, arriver là-haut Et marchons dans l'herbe Si vous regardez ma story, là, maintenant Enfin, de quand vous allez voir cette vidéo Si vous regardez ma story, vous allez voir J'ai fait une, une petite story là-dessus je vous promets que c'est vrai, dès les premiers pas que j'ai fait pieds nus dans l'herbe, je me suis senti comme euh, allégé, je me suis senti euh, ouais, beaucoup plus léger, beaucoup mieux. J'ai senti qu'il y a des choses qui, qui partaient en fait. Et c'est incroyable parce que vous allez me dire, oui mais alors moi j'habite au 15 e étage, c'est vrai que c'est compliqué, hein. euh, j'habite en plein Paris. Oui, mais malgré tout, à Paris, il y a des parcs du genre la, le, le, le, la, le, le, le Bois de Vincennes. Il y a des parcs un peu partout dans Paris. Alors, évitez les crottes de chien, c'est certain, j'avoue. Mais il y a un moment, c'est quand même de vous reconnecter. Peut-être vous ne pourrez pas enlever vos chaussures, mais de vous reconnecter à la nature. En tout cas, quand vous voyez votre journée qui démarre de travers comme ça, prendre du recul... Vous arrêtez. Cette journée, quand, quand vous êtes débordé de boulot, si vous continuez, continuez, continuez, de toute façon, ça va donner quoi au final Ça va donner n'importe quoi. Ça va donner que... Euh... Ouais, ça va donner n'importe quoi, ça ne va pas donner des belles choses puisque vous n'êtes plus en, en, en, en totale capacité de faire des choses correctes puisque vous êtes en... Vous savez, lundi, regardez-le si vous n'avez pas vu mon live sur le burn-out. Vous êtes en zone rouge euh, et, et, et le négatif pour moi c'est de la zone rouge euh, Se persuader que parce que ma journée a mal commencé Elle va continuer comme ça Non c'est pas ok Alors je, je continue sur mes astuces Qu'est-ce que vous faites Arrêtez-vous, faites une méditation Vous ne savez pas méditer Respirez Juste asseyez-vous comme ça en, les, Comme ça ou juste vous êtes dans le bus Parce que vous, vous, vous êtes en train de vous dire Mais lui il est marrant Mais euh, nous on n'habite pas dans le sud puis nous on, on Moi je prends les, tra les transports en commun Et puis tout ça Je comprends tout ça Transport en commun, parfait Vous n'avez même pas à conduire Asseyez-vous dans le bus et puis fermez vos yeux et laissez-vous un petit peu écouter votre respiration, écoutez les bruits autour de vous. Il y en a dans un bus des bruits autour de vous, écoutez-les, sortez peut-être de votre vidéo que vous avez l'habitude de regarder tout le temps, sortez de la musique que vous écoutez, soyez plus open à ce qui se passe autour de vous, ça va vous permettre de vous réancrer à ce qui se passe. Et puis... Peut-être faites-vous un petit plaisir, j'en sais rien. Euh, achetez-vous. Tiens, je vais dire ça en pleine période de, de, de groupe de perte de poids, mais achetez-vous un petit gâteau qui vous fait du bien. Finalement, c'est quoi le pire C'est de reprendre quelques grammes parce que vous êtes offert un petit, euh, un petit gâteau un petit peu, avec un petit peu trop de crème Ou est-ce que c'est de euh, continuer à cultiver une certaine morosité dans cette journée Attention, je n'ai pas dit qu'à chaque fois que ça va mal, il faut aller à la boulangerie. Surtout pas. Mais je pense que mettez-vous, à un moment donné, mettez-vous de la musique... Euh, qu'il ne soit pas de la musique déprimante, mettez-vous une musique qui fait du bien. Je vous ai dit, on a des alliés sur YouTube. La meilleure chaîne YouTube que vous pouvez regarder, je ne sais même pas si c'est une chaîne, mais la... cherchez des vidéos de chats, des vidéos marrantes de chats qui ont peur des concombres. Vous savez, c'est les chats, ils sont là, tranquilles, puis il y a quelqu'un qui leur glisse un concombre derrière comme ça. Et là, le chat, il fait ils font des bons parce qu'ils ont peur des concombres. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est à mourir de rire. Vous ne pouvez pas résister à ça, ce n'est pas possible. Donc, donnez-vous tous les moyens de faire en sorte que ça aille mieux. Et puis... Et c'est ça mon dernier conseil, parce qu'il n'y en a pas d'autres qui me viennent là tout de suite maintenant. Mais Et puis, quand vous vous arrêtez un petit... À un moment donné, il faut vous arrêter. Vous ne pouvez pas continuer à traverser cette journée, cette zone de turbulence, vous ne pouvez pas la traverser sans analyser ce qui se passe. Pourquoi il m'arrive tout ça Pourquoi j'ai shooté dans le dans, dans le coin de mon lit ce matin Pourquoi ma tartine, elle, elle est tombée Pourquoi j'ai renversé mon café Pourquoi euh, j'ai trouvé que tous mes collègues étaient agressifs aujourd'hui Pourquoi, pourquoi, pourquoi Prenez du recul. Je vous ai déjà raconté ça. Quand j'étais réceptionniste, je me, je me rendais compte que... Il y a des matins où j'étais avec mes clients, ça se passait super super bien, c'était vraiment génial, c'était un super contact avec mes clients. Le lendemain, j'avais que des cons. Et je me disais, mais c'est bizarre quand même. Il y a le, Un jour, l'hôtel se remplit avec des gens sympas, le lendemain, il se remplit avec des cons. C'est quand même bizarre. J'ai mis du temps, je n'avais pas évolué à cette époque-là, J'en étais pas là où j'en suis aujourd'hui. À ce moment-là, j'ai mis du temps à comprendre que c'était moi le con. C'est moi qui, à un moment donné, était hyper bien dans ma tête et donc j'étais super cool avec mes clients, ça se passait bien parce qu'ils me renvoyaient ce que je leur envoyais. Et puis, la fois d'après, ça me saoulait d'être là. Et donc, je leur faisais sentir. Et donc, comme je leur faisais sentir, ils me le renvoyaient aussi. Vous voyez ce que je veux dire Donc, à ce moment-là, c'est vraiment analyser ce qui vous arrive. Regardez, prenez du recul. Pourquoi est-ce que ça m'arrive Et puis relativiser, essayer, essayer de comprendre et relativiser le truc, mais dans tous les cas, trouvez des choses qui vont vous faire plaisir à ce moment-là, trouvez des choses, vous allez dire « Ouais, je suis au boulot, etc. » J'en sais rien, faites un break, et à un moment donné, après, après, il faut aussi y mettre du vôtre, c'est-à-dire que euh, vous êtes dans une journée qui se déroule mal, donc il faut réussir à un moment donné à dire « Stop à cette journée », à poser un point d'arrêt. Maintenant, je décide, au lieu de dire « Je décide que ça va être vraiment une journée de merde pour moi », je décide que cette journée va s'arrêter maintenant, cette journée, c'est bon, ok, j'ai compris, tout... rien n'allait jusqu'à maintenant, il est midi, rien n'allait, à partir de maintenant, je décide que tout va aller mieux. Et je le verbalise, je décide que tout va aller mieux. Mais analysez un petit peu pourquoi, peut-être c'est l'univers qui vous envoie des messages comme quoi vous vous en faites un petit peu trop, vous êtes un petit peu trop euh, débordé, un petit peu trop fatigué, respectez-vous, peut-être qu'il faut juste vous coucher un petit peu plus tôt ce soir ou carrément beaucoup plus tôt, peut-être qu'il faut faire un break, peut-être que, peut-être que, peut-être que, d'accord Et là, je parle aussi bien aux gens qui sont salariés qu'entrepreneurs, peu importe, je parle aussi bien à vous qui êtes euh, juste en vacances et ça se passe mal, parce que ça peut arriver aussi, euh, c'est, il y a un moment donné, se respecter, c'est aussi, quelle que soit notre activité, quelle que soit... Euh, ce, quoi que ce soit qu'on fasse, c'est de se respecter et de dire « là, je mets un break, là, je mets un stop parce que sinon, ça va pas aller. On va faire une marche arrière jusqu'au live de lundi dernier. Ça peut arriver dans ces zones rouges qui sont extrêmement dangereuses pour la santé. » Donc voilà un petit peu les astuces que je voulais vous donner. Euh, J'espère que ça vous a amené des choses intéressantes pour vous et que vous allez y trouver votre compte pour la prochaine fois où ça va vous arriver. C'est vrai que ce n'est pas des moments sympas. Quand ces journées elles arrivent, ben, ce n'est pas cool parce qu'on se dit euh, « merde, mais pourquoi en plus ça allait bien jusqu'à maintenant et là, ça me tombe dessus ?» Ok, c'est vrai, c'est pas génial. Il y a des fois, il y a aussi dans une même journée, ça va, ça va pas, ça va, ça va pas. Ok, c'est comme ça. Mais relativiser les choses, voyez vers à moitié plein. Euh, ça vous permettra vraiment de, de, de voir ça différemment et d'avancer euh, de façon plus sereine donc euh, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui donc comme vous l'avez vu, comme je vous l'avais entendu en début de live c'est par rapport à quelqu'un qui m'a envoyé un message il y a aussi un autre, on m'a fait une autre demande que je traiterai dans, dans quelques temps donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et me dire voilà écoute, est-ce que tu pourrais parler de ça ou ça ça, sera un, ça me fera un grand plaisir si je sens que j'ai des choses à dire là-dessus ça me fera un grand plaisir euh, d'en parler, et puis merci à tous ceux qui commentent qui like, qui partagent, ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup, euh, ça me fait très très plaisir, ça me fait beaucoup plaisir je crois que ça se dit pas trop, donc merci à tous je vous souhaite une excellente fin de journée, à très bientôt bye bye